Est-ce que la voiture électrique, elle est si écologique que ça C'est quoi le lithium Oui, j'ai déjà entendu parler de la transition énergétique, mais euh, du coup, quel est l'impact sur nos ressources Quels sont les métaux qui sont dans les batteries bah, On dit que les terres rares sont des matériaux critiques, mais ça veut dire quoi On dit que la Chine a le monopole des terres rares, mais en quoi ça nous impacte Véhicules électriques, objets connectés, réseaux intelligents, domotiques, nous sommes à l'heure de la transition énergétique et numérique. Cette digitalisation de notre quotidien nous donne le sentiment que tout est virtuel et dématérialisé. Or, les innovations technologiques mobilisent des ressources, et notamment des minerais et des métaux. Elles génèrent des impacts environnementaux et sanitaires à travers le monde. Le cycle de vie des ressources minérales peut-il soutenir les transitions énergétiques et numériques du XXIe siècle Quelles innovations pour accompagner la transition vers un modèle minier plus durable IMT Minales souhaite intégrer les enjeux de soutenabilité et de responsabilité sociétale au cœur de ses enseignements. Pour nous, il s'agit de former pour transformer. Nous avons développé ce MOOC intitulé « Ressources minérales et transition. Enjeux, cycle de vie et économie circulaire » pour justement répondre à ces problématiques. Ce MOOC s'adresse à vous, en tant que citoyen pour réveiller vos consciences et pour vous permettre de mieux appréhender vos choix politiques et vos propres leviers d'action. Ce MOOC s'adresse également à vous, professionnels, pour vous permettre de développer une compréhension éclairée des impacts de ces transitions sur vos stratégies d'innovation et de développement. Nous vous proposons une démarche de questionnement pluridisciplinaire en croisant des points de vue de géologues, politistes, sociologues, géostatisticiens, géographes, ingénieurs. Ce MOOC adopte une vision systémique et intégrative sur quatre semaines d'apprentissage et d'activités interactives. 4 semaines pour nous questionner sur l'impact des transitions énergétiques et numériques. Quatre semaines pour éveiller notre conscience sur les enjeux des ressources minérales. Quatre semaines pour mieux appréhender les choix politiques faits en termes de transition. Quatre semaines pour mobiliser une compréhension éclairée et identifier nos propres leviers pour mettre en œuvre des changements et des transitions soutenables. Retrouvez-nous sur coursera.org.